Au goûter, Lise mange un quart du paquet de gâteaux qu'elle vient d'ouvrir. Représentons le paquet par ce rectangle. Un quart de ce rectangle, c'est ça. Donc ici, c'est les bonbons mangés, gâteaux mangés par Lise. Il reste ces trois quarts. Alors, de retour du collège, sa sœur Agathe mange les deux tiers... 2 tiers des gâteaux restants dans le paquet. C'est-à-dire des trois quarts. Ce qui est égal en simplifiant un demi. Autrement dit, Agathe mange cette partie-là. Agathe. Il reste alors cinq gâteaux. Donc, ce qui reste, c'est cinq gâteaux. Quel était le nombre initial de gâteaux dans le paquet Évidemment, cinq fois 4, 5 fois 4, égale 20 gâteaux. Soit x, le nombre initial de gâteaux dans le paquet. Lise mange un quart du paquet de gâteaux, donc elle mange un quart de x. Et puis il reste, il reste combien Et Il reste 3 quarts de x. Gâteau. Agathe mange les deux tiers des gâteaux restants, soit deux tiers de 3 quarts de x, qui est que dalle à un demi de x. Remarquez la ressemblance. Il reste encore cinq gâteaux. Quelle équation on va écrire On va écrire l'équation suivante x, c'est-à-dire le nombre total de gâteaux, égale un quart de x, c'est-à-dire les gâteaux mangés par Lise, plus 1 demi de X, c'est-à-dire les gâteaux mangés par Agathe, plus les 5 gâteaux restants. Alors, la méthode la plus simple que je vous conseille, pour qu'il n'y ait pas de dénominateur, on va multiplier les deux membres par 4. C'est une écriture qui vient d'Allemagne. 4 fois 5 X, 4 X, égale 1 quart de X fois 4, on simplifie, ça donne X, plus 1 demi de x fois 4, 2x, plus 5 fois 4, 20. 4x égale x plus 2x plus 20. Alors, un élève de 5e constate tout de suite qu'ici, il y a 3x. Donc, 4x est égal à 3x plus 20. 4x égale 3x plus 20. x, évidemment, est égal à 20. Il n'y a pas photo. Même solution. Solution 1, sans équation, solution 2, avant avec équation.